Cher Freddy, toi qui me connais, qui bien. Me connais bien, puisque <rire> on a été colocataire pendant 5 ans, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire concernant ma relation avec mon fils Qu'elle a beaucoup évolué, et heureusement, parce qu'au début, ce n'était pas gagné. Alors, ah ben non, au au début, c'était une calamité, ce gamin. Il une faisait une colère, il tapait dessus, à toi, à ta mère, à sa mère. Euh, il Enfin, il pétait les plombs régulièrement, quoi. Il était presque ingérable à un moment donné. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... — J'ai un souvenir très et... mal. Oui. Mmh. Bah, attends, tu devais le punir mmh. sans arrêt. Euh, et ça n'avait pas d'efficacité. Limite, il suffit même te provoquer euh, pour, pour obtenir euh, certainement cette punition. Je n'en sais rien, quoi. Comment ça fonctionnait. mais euh, Ça a été quand même, euh, les, premières, euh, les premiers temps... Euh, Peut-être dur, quand même. Hein. Mmh. Et puis j'ai vu euh, l'amélioration euh, petit à petit. Euh, ça s'est pas fait d'un coup, bien sûr, mais... Euh... J'ai vu, euh, ouais ouais, et maintenant c'est un gamin extraordinaire. Ça a toujours été un gamin intelligent. Mm -hmm. ça, depuis le début, je pense ça de lui. Mais il était ingérable au niveau caractère à un moment donné. Hein. Mm -hmm. ben, moi je prenais des fois un peu euh, la parole pour, pour calmer le truc, parce que sinon c'était.. Et maintenant, c'est un mec adorable. Quoi. Euh, il parle facilement avec les adultes, qui, euh, qui a de l'humour, euh, voilà, qui, qui fait des blagues, qui rigole de ce que tu le dire, que, non, non, c'est euh, le, le jour et la nuit. Ah oui, par rapport euh, enfin, Moi, je le connaissais déjà avant, hein, puisque, on va pas le cacher, tu es mon neveu. Mm -hmm. <rire> et donc, euh, je te connais, toi, depuis toujours, euh, enfin, depuis toujours, en tout cas. Et lui, je le connais depuis qu'il est né aussi, quasiment, quoi, oui puisqu'il est venu ici pour... Euh, mm -hmm. ben, sa, sa mère est venue ici pour accoucher, donc je le connais depuis qu'il est né. Il y a quand même eu les premiers temps, euh, même avant qu'on fasse de la colloque, je me rappelle, il avait des, des attitudes... Euh, voilà, quoi, colérique, euh, provocatrice, euh, et quand tu le vois maintenant, mais c'est, euh, ah ouais, vraiment quoi, c'est euh, adorable. Ta façon de faire avec lui, de, de le faire participer au, au, au conflit, enfin aux décisions, au, écoute, on n'est pas d'accord, mais voilà, on va en discuter. Au début, j'étais assez sceptique là-dessus. Comme au fur et à mesure, lui, il prenait conscience, il grandissait, je pense que ça, ça a vraiment eu un impact sur lui, euh, euh, ouais, qui a fait qu'il a réfléchi vraiment. La... Est -ce il le disait de temps en temps, euh, oui j'essaye de gérer ma colère mais j'y arrive pas. Quoi. Voilà, c'est ça, je me souviens de ça. Quoi. Mm -hmm. que, il regrettait après d'avoir se laissé emporter par sa colère et, et, euh, et maintenant bah, il gère tout ça très bien. Quoi. Enfin, moi je ne le vois pas dans toutes les situations de la vie mais quand tu viens ici avec lui ou quand on se voit dans des, dans des repas ou des trucs comme ça, c'est un gamin adorable vraiment. Bah je pense qu'il va avoir un, un bel avenir, quoi, parce qu'il euh, est intelligent et il est sociable, maintenant. Donc, euh, puis on, on, tu mets des mots sur les choses, tu, euh, je pense que pour un, pour un gamin, c'est important. Il a, il, quand tu n'arrives pas à gérer une émotion, une colère, un truc comme ça, mettre un mot là, dessus. Si, tu as, si, si tu arrives mmh. à mettre un mot dessus, tu Ah oui, attends, ça y est, je viens de comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça, et ça, c'est important d'avoir mmh. cet échange. Ouais. » mmh. ben, Disons que ça, ça, ça facilite les choses. Moi, la relation que vous avez, je la vois, quoi, c'est... C'est euh, une connivence entre vous, euh, voilà, quoi, ça, ça se voit. Quoi, euh, vous discutez de tout, euh, tu l'interroges régulièrement sur alors qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'en as pensé, des trucs comme ça. Quoi. Non, non, parce qu'il a été infernal à un moment donné. Alors peut-être que ça venait de votre séparation avec sa mère, euh, qu'il a mal vécu, euh, puis, euh, voilà, qu'après il y a, a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Je pense, oui, pour des gens qui ont des problèmes un peu de, de conflit comme ça avec les gamins, euh, bah, c'est déjà y réfléchir, c'est déjà euh, se dire. Euh, D'où ça vient Pourquoi Est-ce que, est que je peux faire quelque chose Parce que c'est quand même moi l'adulte, quoi. Je pense que oui, ça peut vraiment apporter des réponses. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là Est-ce que je, est je m'énerve Est-ce que je continue à, à crier Tout ça, il y a des, des réflexions à faire, quoi, là-dessus, des attitudes à corriger. Certaines. Tu enclenches ce truc-là et petit à petit, ça fait son chemin. Et, et comme en même temps, il grandit, il comprend mieux les choses. Il faut adapter selon l'âge, selon la capacité de compréhension, euh, d'émotion, des choses comme ça. Il voilà. faut s'adapter aux gamins. Mais il y a des, des règles comme ça que tu, qui sont données là-dedans, enfin, des, des, des techniques euh, d'écoute, euh, voilà, qui, qui peuvent être appliquées effectivement avec tous les, tous les âges, je pense. Et surtout, j'ai vu la période avant, <rire> où là, il était... Ah ouais n'était pas facile, quoi. Mm -hmm. et, euh, et oui, à partir du moment où tu as enclenché le truc, euh, ça s'est fait, mais progressivement. Mais petit à petit, ça s'est installé, et maintenant, effectivement, on peut difficilement faire une meilleure relation euh, entre un enfant et son parent, quoi. Mm -hmm. Parce il euh, y a de la confiance, quoi. Tu sens qu'on se respecte mutuellement, que voilà, quoi. Il n'y a plus ces crises de... Euh, voilà, je, vais... <rire> je t'agresse, quoi. Je te... mm -hmm. Il est étonnant, quoi, parce mm -hmm. qu'il est... Une... Il est raisonnable, en plus mmh. il est. Oh, bah, non. Un gamin adorable maintenant. Je suis sincère quand je dis que je, je trouve que la relation maintenant est, est nickel. Mmh. Voilà, vraiment.